Oh bah y'a Jérém qui s'est fait mal là. Je pense que c'est pété hein. Ah, merci les gars. Oh, on arrive à un sacré truc les gars. Là. <rire> Putain j'en ai loupé 5, faut que j'en rentre bordel <rire> Il va l'envoyer, il va le faire, c'est sûr. Attends, attends, attends Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de J'irai tracer chez vous. Aujourd'hui, on est à Grenoble et il fait grave beau. Et il euh, y a beaucoup de monde pour cette jam, pour ce rassemblement. Il y a énormément de monde, énormément d'abonnés. On a la jam qui va commencer dans quelques minutes là. On est hébergé chez la Red Square et ça va envoyer du lourd. Du coup, on va, on va découvrir les spots et il y a de quoi vraiment s'amuser. Bon, j'ai une cheville, du coup, je peux pas trop bouger aujourd'hui. Donc, je me donne un challenge ça va être de faire le Dubchat là. Je l'ai déjà fait en chapresse, ça s'est bien passé. Maintenant je vais le faire en chat et faut l'envoyer quoi. Non mais ouais ça va, la ville est cool, il y a plein de monde. Il y a une bonne commune, ça fait plaisir. Et là bah ça reprend en prep. T'as le ça Ouais je pense que ça pourrait être le faut que j'arrive à plus plonger dedans là pour voir. Je vais faire des prep sur le côté là. Ça va me rassurer un peu et après, quand vous vais s'en je vais l'envoyer. Carré. Avec l'envoi. C'est quoi chose là euh, Le mur, il est assez haut. Il y a une marche, même si en soi, euh, normalement, logiquement, je pars derrière, ça joue un peu dans la tête. Chouette. Ouais, il a une cheville du coup, il va pas trop bouger. <rire> il peut pas m'en empêcher. Ouais, j'arrive. Il a une cheville, du coup, il va faire un double chat de 10 pieds. Normal. C'est bon, ça envoie. Je pense que ça va être mon seul move de la session, vraiment. Ok. Faut que je préserve ma cheville. Je crois que c'est juste 10. Mais okay. le mur est assez haut, assez ouais. épais. Ouais. Et il y a une marge devant. Du coup ça fait peur. Ok. Ok, euh, vous êtes prêts Ok, ça part. pas. Yes, guys. Ah, je l'ai pas vu la vie! Non! Ah, je te le jure! Vas-y! Ah, je suis deg! Vas-y, refais, refais! Ah, je suis deg! Ça se voit, il est beau, bon, il est gros, il est beau. Bon. Ok. <rire> vas-y, bah il te refait alors! Ouais, vas-y, avec plaisir, avec plaisir! Là, je regarde, là, je regarde! Oh la fusée! <rire> je vais refaire ma line parce que en gros euh, ça m'a fait mal au talent du coup là j'ai un peu forcé du coup je préfère rester comme ça et continuer à bouger tranquille Oh j'ai rien Oh j'ai tellement couru mec Oh la bache Ah oh, ouais tes mains hein les amis Ah oui t'es Jesus Christ T'as cru que <rire> ça Oui Oui Oui Jérémy qui, qui s'est fait mal là, on sait pas trop euh, ce que c'est, si c'est une entorse ou s'il a si le pied assez. Sur le chapresse là, il s'est fait mal. pareil, c'est la chaussure. mal au Thank you. Franchement, c'est pété, hein. C'est pété. Bah, on va aller à l'hôpital. Oh, les gamins C'est pas une cheville classique comme ça, en gros. C'est pété le, le, le pied. Un de la moins. C'est triste, mais on... on va essayer de bouger encore un peu. Hein. Je pense que Jérémy s'est cassé quelque chose pour bon, moi. Mais bon, on verra ça. Allo, hein. allo, allô, allô Ok, on va décaler au prochain spot. Du coup, on va aller au vieux temple, c'est juste là-bas. Est-ce que vous êtes encore chaud Oui Qu'est-ce que t'as amené là bah, Un mini-trempe et des matelas. Hein. Pour le prochain spot, je pense. Mais non. On le pose là-bas Vas-y, go. Ah, t'as ça dans un camion Sa voiture, beau. il a tout laissé, <rire> les sièges et tout. Et il porte ça toute la journée, toute non. la journée, il s'entraîne avec ses matelas, Alexis. C'est vrai Ah, t'es chaud. Là, je pense qu'il pas, on a de... oui. je me pas en fait le Il a de la gueule Je ne pas rentrer. Ouais. Florent Victoire de Florent Oui, yes. oui c'est Il est chaud, hein. il a pas dormi cette nuit. Il a dormi à l'aéroport de Marseille et il fait des dingueries. Bon, les gars, comme vous le savez, euh, Holo sponsorise le Tour de France. Donc, euh, à chaque jam, on fait gagner une paire de Holo. Et là, voilà, on va poser une question sur euh, l'histoire un petit peu de la ouzie. Il doit bien connaître la chaîne. Genre, euh, une oui, question oui. Sur la oui, oui mais on a déjà, des on a, on a déjà les gars. C'est quoi La première question, c'est. C'est la croix Ouais. Okay. Qui. A oublié son sac sur le toit à la roche. Il va être bien. Il est chaud. Oui, chaud. Deuxième question. Bien, oui. Comment s'appelle le millionnaire qui nous a hébergé au Portugal Je l'ai pas celle-ci. Elle est dure. Elle est très dure. Elle est très est très, cool. très dure celle-ci. Hein. C'est pas grave. Combien d'essais a fait Louis pour le Rocketman Il en a fait deux. Voilà. Oui. Okay. C'est euh, Est-ce que tout le monde peut venir ici, s'il vous plaît On va faire gagner une paire de holo. En fait, je vais vous poser une question, et celui qui a bon, il gagne une paire de holo. Alors, qui a oublié son sac sur le toit de la Rochelle Ouais, cool. je vous abuse. <rire> non, c'est hard. Ouais, ok, deuxième question. Sur le Wheezy Trip 2, comment il s'appelle le millionnaire qui nous a hébergé À bah, Lisbonne. C'est Ibrahim elle est facile Celle-ci, elle est facile. Ça va être très rapide. Combien il y a eu d'essais sur le Rocketman De Lou Ménard. De Lou Ménard de... Ouais. Ouais. Oh le bagage Il oh y a une paire de holo, mon pote. Oh putain, non. C'est vrai hein Yes ah. Attends, faut qu'il respire. Yes qu respire, les gars. Oui, je suis Merci les gars. T'as dit au pif ou c'est. Ah non, non, j'ai vu la vidéo il y a. Non, en vrai, c'était il y a longtemps quand même. Ouais. Mais euh, j'étais ouais, déjà abonné. Euh... Ouais, je ah, suis super longtemps les gars. Je suis 24k, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, c'est une remonte ça. Je suis refait. Oh putain, merci. Alors, c'est la fin de la jam Wizzy à. Où À Grenoble, on est à Grenoble. À Grenoble. Merci. Merci tous d'être venus. C'était une journée incroyable. Et on se dit à la prochaine et à dimanche prochain pour une autre vidéo. <rires> bon après une bonne jam, on va aller se baigner. Il y a un rope swing. Je pense qu'il y aura encore des petites dingueries qui va se faire. Oh j'ai trop bien parlé. <rires> wow, on arrive à un sacré truc les <rires> gars. So sait. On sait. On a little peu de temps. On a un peu de temps. On C'est une petite idée de merde à Shookaï <rire> oui. C'est quoi bah, vas-y tu vas voir hein Tu vas être surpris Allez Allez Allez Allez Allez Après Voilà Non C'est la merde Allez gros oui wow Allez <rire> Allez Allez C'est tout loin même ça va? Ouais, ça passe. Allez, qui va vas là? Allez, go! On vient choper un Je voulais... <rire> <rire> Putain, j'en ai loupé 5, faut que j'en rentre un, bordel! Putain de <rire> merde. Ok, Jolene fait un guerrier, les gars. Il va l'envoyer, il va le faire, c'est sûr. C'est maintenant. <rire> Oh, non, Jola je... oh. Ah, ce plat ouais, immense qu'il a pris! c'est incroyable! Tain. Ça me rend fou! Hein. J'ai envie qu'il le réussisse! Mec, ah, ouais, c'est insane! Tellement de plats! Ah, ça fait mal! La ouais. même session! Putain, le guerrier! Euh, le guerrier qui Attends, se prend bah, des plats! C'est tu... <rire> ah, bon, ça va passer ou quoi? Bah, il faut que je le rentre, hein. je vais essayer! Putain, hein. mec! Mais... Aïe ah yes, Putain Ok il y a Shukai et Flo qui vont partir en même temps sur la corde. Ça part Il avait son téton, je l'avais dans sa bou la bouche -tombe. On part ensemble, je lâche la corde et après je fais pas le film sur son dos. Ça Normalement, ça, ça devrait le faire en 7-2. mec, ça va pas le coup Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! C'est tout parfait comme on avait dit, on a bien dévié, bien dévié là, tu parles comme euh, dans la vraie vie. <rire> J'ai niqué mon plâtre. T'as niqué plâtre T'as fait le nerveux. Oh mec, oh, je me suis jamais pété un truc et là la sensation elle était terrible. Hein. Oh. Comme quoi t'avais raison. Ouais mais mec, euh, mon pied il s'est détruit, il hein. y a trois, trois trucs de trois Il y a un petit... un petit arrachement osseux mais pff, tranquille je crois. Okay. C'est horrible. Salut Attention, attention, chaud devant J'ai été pris en stage cuisine par Eka, un espagnol trop sympa qu'on a rencontré chez un petit pôle à Grenoble. Donc là ça part en grosse cuisinade pour 10 personnes. On va se régaler ce soir. On va bien manger, on va bien manger, on va bien manger ce soir là Oh Mais C'est une C'est le service à domicile! C'est le date! Putain, ça m'a cassé les couilles, j'ai eu mal toute bah, ouf, oui. jour, oh, et... oh, la nuit! Bah oui, mais c'est horrible! Du coup, aujourd'hui, c'est journée repos! Et. Oh Oh! Pizza de la malle! Ah, pizza de la malle! Ok, j'ai déchiré! On prend du temps, on va se reposer un peu! Oui. Et après, on repart, oui. faire des petites dingueries! De mais moi, je suis chiant! Moi, je suis chiant. Je moi aussi, non. Mathieu, il est chiant! Bon là on vient d'arriver euh, au lac du Bourget Les gars ils vont nous amener un, un petit spot de cliff qui est bien stylé Et le lac il est incroyable C'est un des plus grands euh, lacs naturels de France Du coup il euh, y a de quoi faire L'eau elle est bleu turquoise Je pense que ça va être une bonne après mais il fait beau en plus On va aller rejoindre les gars là c'est parti Tous les deux, ou pas? La solidité de cette branche est quand même approximative. Ah non, mais peur, moi. <rire> oh, c'est précaire, là. Oh, précaire hein, ce que tu nous proposes. Oh, bordel. Alors c'est le grand jour <rire> ouais, C'est le jour du double -ay. Ça fait longtemps que Léo il veut double -ay. Et à chaque fois euh, on trouve pas vraiment les bons spots pour qu'il s'entraîne, qu'il lance euh, une première fois. Et là apparemment il a trouvé. Voilà Ouais Yes, cool. pareil, pareil Allez Serre-toi de son énergie Allez les gars. Allez go. Le petit croix jusqu'au bout. Fuck ça. tellement long comme Trix. <rire> je vais croire longtemps en fait. <rire> yes yo pas, c'est pour créer une trop grosse plaque. Yes Woo Yes! Ça a l'air d'aller. Bon, là, on va se diriger vers le plus gros saut du spot. On ne sait pas trop combien il fait. On n'a pas apporté la taille. Mais on est avec un local qui connaît bien. Par ici, messieurs. Circulation. Rocaillou caillou! Ouais, il y a 15 mètres peut-être. bon, quoi? Non! Ouais, tu sautes! Tu sautes, tu sautes, tout de suite! Il <rires> est tu vas Ok Oh god damn Ok, t'es prêt Ok Oh je Oh de <rires> <rire> non, il n'y a plus de câble. Putain, non, on vient de perdre notre caméra. Oh non, on vient de perdre tous les rushs. Oh non.